Écoutez-moi les petits farfades de Limoges, j'espère que vous avez un sino, vous allez avoir un deck absolument merveilleux, vous allez voir le deck nul, mais sans Galactus oui, parce que déjà Galactus nul, bah c'est infâme, alors c'est un très bon deck de ladder, mais finalement c'est un deck un peu golfish, tu joues tout seul, c'est pas très intéressant, voilà, je, je l'avoue, je suis un haters des decks Galactus nul parce que j'aime bien, euh, j'adore même Marvel Snap, j'aime jouer contre, euh, finalement, bah, des adversaires, euh, et euh, en général, contre Galactus, on ne joue pas beaucoup, et accessoirement, j'aime euh, beaucoup faire des tournois, et c'est vrai qu'en tournoi, le deck Galactus, accessoirement, il est horrible, parce qu'il y a beaucoup d'aéro et c'est un deck qui est facile à contrer, si on sait ce que c'est, si on ne sait pas, et puis voilà, il y a ce côté frustrant, bref, je n'aime pas, tout simplement, euh, Galactus, nul mais j'adore Knull. je trouve que Knull c'est une carte hyper intéressante, déjà dans le lore de de DC, j'allais dire de Marvel, et puis voilà, elle a, un, elle a un vrai effet sexy. Alors, on peut la jouer dans des Mystères Négatifs, ça c'est cool, mais on peut la jouer euh, dans des decks un peu sacrifice. Et c'est l'idée, c'est que, il euh, y a un truc que j'aime bien faire en stream en ce moment, euh, c'est tout simplement de prendre une carte et de créer un deck autour. Ce qu'on faisait, enfin, ce qu'on ce qu fait tous un petit peu, euh, mais en général, on le fait plutôt quand on est début, milieu, pool 3 et que chaque jour on découvre finalement dans notre niveau de collection une nouvelle carte, bah, on essaye de créer, en tout cas, moi je faisais ça un petit peu. Euh, à chaque nouvelle carte dans le pool 3 Que je découvrais Bon à part des cartes qui ne sont pas des cartes de construction Typiquement une colline wing ce genre de choses Tu vas pas créer un deck spécialement autour de colline wing Mais voilà chaque carte de création j'essayais de faire un truc autour et récemment j'ai ouvert dans un booster, j'ai eu de la chance le Cnul et je me suis dit, bon j'ai pas Galactus mais c'est pas une carte que je vais laisser comme ça de côté en me disant, bah un jour j'aurai Galactus et quand même euh, je jouerai, euh, j'essaierai quand même le deck pour, euh, pour tester, je me suis dit je vais essayer de faire, euh, donc c'était en stream un, un deck autour de Knul. donc voilà j'ai fait plein de versions différentes, j'ai pas mal travaillé euh, finalement le deck et la version finale c'est celle-ci attendez je vous mets le petit screen parce que je sais que vous aimez bien ceux qui sont sur téléphone ou sur tablette bon sur tablette c'est plus grand mais voilà comme ça vous avez la liste vous pouvez faire le petit screenshot si vous le souhaiter. Donc l'idée du deck, alors CNU le fait quoi déjà? Cette carte a la puissance combinée, c'est un effet continu de toutes les cartes détruites pendant cette partie. Donc vous avez évidemment, c'est la carte clé, c'est le Wundu qui va détruire la carte du deck du. Enfin du dessus du deck de l'adversaire. Donc forcément si ça détruit un truc qui a 7 de puissance, bah, le CNU il aura 7 de puissance. Alors on peut jouer Wundu avec les remontoirs avec Beast, avec Falcon, finalement, qui vont permettre de remonter Wundoo. Mais le problème, c'est que si on joue Beast et Falcon, on dépend énormément de Wundoo. Si on n'a pas Woundu, ben on fait rien. C'est ce qui me pose un peu problème. Donc, je préfère jouer sur le côté un peu sacrifice avec du Squirrel Girl, du Bucky, du Carnage du Venom, du Killmonger parce qu'on a quand même la combinaison Wave avec Death. On a du Zola qui marche évidemment avec nul parce que si on a un Knull à 10 de puissance et qu'on fait Zola sur notre Knull, bah on mange un 10 de puissance, donc ça fait que les deux autres Cnul, ils sont à 20. Et c'est ça qui est hyper, hyper euh, cool, je trouve. Il y a la Death forcément. Et on a du Magic pour pouvoir faire Magic T5, T6 Knull, T7 Zola et on a le chang qui marche très très bien également avec K nul parce qu'on va détruire une carte adverse et forcément euh, ça boostera notre Knull. Alors on n'est pas obligé, c'est ça que j'aime dans ce deck parce qu'il y a quand même un early fort avec bu typiquement Bucky Carnage, ça peut prendre une ligne. Donc Bucky Carnage plus Knull euh, sur une autre ligne, c'est le genre de play qui peut être intéressant ou alors Wave sans forcément Magic, hein. euh, Wave T5 into euh, Death à 0 plus nul, Voilà, ça peut être une combinaison également très intéressante. Je vais partir en ladder comme ça Vous voyez comment fonctionne le deck Alors le deck j'ai plutôt un bon winrate avec J'ai plutôt un bon average cube Je dirais pas que c'est un top 10 méta. Hein, mais c'est un bon deck Dans la méta, je pense qu'il y a une centaine Peut-être 150 decks avec lesquels on peut passer infinite D'ailleurs il y a plein de gens qui passent infinite avec des decks pool 2 Contre des joueurs pool 3 euh, C'est euh, presque ce que je fais moi sur mon deuxième compte Euh Ok, j'ai un deuxième compte où je joue euh, bah, le deck Destroyer que j'ai présenté avant-hier, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, bref. Tout ça pour vous dire que c'est un excellent deck. Et euh, Mais en fait, en fait, c'est pas que, comment dire, je dis que c'est un excellent deck, mais en fait, tous les decks sont excellents. Donc, euh, je ne sais pas si, il faudrait trouver un mot, parce que dans un jeu de cartes, il y a des excellents decks, il y a des decks moyens et des, des decks faibles. Et en fait, dans ce jeu, il n'y a que des decks cool. Enfin, il n'y a que des excellents decks entre guillemets. Il y a des mauvais joueurs. Mais il y a souvent des bons joueurs. Mais par contre, il y a énormément. C'est ce que je.. Voilà, c'est mon avis, hein. Ça n'engage que moi. Je trouve qu'il y a énormément de mauvais snappers. Et c'est ça qui fait.. Bon, je, je vous saoule avec ça souvent, mais c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui va monter le ladder et quelqu'un qui va baisser le ladder. C'est pas forcément son win rate. Typiquement, si je joue contre un joueur euh, qui n'est pas très, très fort sur les snaps, c'est-à-dire qui ne sait pas quand snapper. Euh, je crois que c'est ok. Et qui joue. On que c'est pas mal sur Wakanda. Euh, si jamais on a le Killmonger. Ça peut être assez intéressant. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui. Si par exemple je joue contre un joueur qui joue Thanos. Donc le meilleur deck du jeu. Et que je joue bah, ce deck là par exemple. Un deck qui est intéressant mais qui n'est pas le meilleur deck du jeu. Et, qui, et si cet, cet adversaire ne sait pas snapper. Bah, en fait je vais monter plus rapidement que lui. Mon, mon classement. Et pourtant et même s'il joue aussi bien que moi. Clairement, même s'il joue très bien son deck, vous voyez Donc vraiment, la clé, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Si vous le comprenez, vous êtes les meilleurs joueurs du monde. Euh, on va Venom à gauche. Là, a priori, c'est... Oh, waouh Bon, après, c'est 0 points. Hein. Mais ça me bloque. Est-ce qu'on va vraiment Magic J'aime bien. Hein. C'est bizarre ce qu'il nous propose, là assez bizarre il a un cosmo mystique il y a le dino nice bon le dino prend chanxi ça c'est vraiment top euh... je crois qu'on va wave killmonger Qu'on qu va wave Killmonger, tuer son Sunspot. Et prochain tour, on fera Death qui logiquement coûtera 2 mana. Et chang qui coûtera 4 mana. Ouais, on va faire ça. Donc on va chang ou 1 mana. Donc chang au mid. Et on va Death à gauche. J'aime bien l'idée. Il même un peu bizarre, mais on est arrivé. Et c'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'on a un plan de jeu. Je trouve que c'est vraiment même différent des autres jeux de cartes par rapport à ça. Et pourtant, il n'y a que 6 tours. Mais on a un plan de jeu. Et en fait, à chaque fois, j'ai presque envie de dire plus d'une game sur deux, on va pas jouer... Euh, on va pas... Euh, comment dire euh, ?..aller dans notre plan de jeu A. Vous voyez, on va toujours dans notre plan de jeu B, C, D, etc. Le plan de jeu A, on va dire c'est Magic, Knull, Zola, par exemple. Avec un peu de sacrifice avant. Et en fait, à chaque fois, bah, on doit. Il y a les lieux qui font qu'on va changer un peu de direction. Il y a les cartes en face, il y a les plays. Il y a... Et ça, c'est. assez agréable. Et c'est ça qui fait qu'on peut jouer. Enfin, pourtant, il n'y a que 6 tours, encore une fois. Il y a 6 tours, il n'y a que 12 cartes dans le deck, mais on peut jouer des heures et des heures et des heures sans se lasser. Et euh... Enfin voilà. Je, Je trouve le... le jeu vraiment, vraiment cool pour cette raison-là. Et parce qu'il y a un vrai aspect technique. Quand on joue au jeu, au début, hein, mais c'est comme tous les jeux finalement, euh, même avec de l'expérience, moi j'ai beaucoup d'expérience dans les jeux de cartes, mais même... Ah, c'est bon. Même avec de l'expérience, bah, parfois on se dit, ah il y a quand même de la RNG dans ce jeu, etc. Il faut avoir des cartes pour gagner, etc. Et puis on avance dans le jeu. Je sais pas à quel stade vous en êtes, mais en tout cas si vous êtes encore au stade, j'ai pas les cartes, j'ai du mal à gagner, mes adversaires ils ont des meilleures cartes, les lieux c'est trop RNG, je, à chaque fois je perds sur des lieux RNG, vous allez voir que... Avec l'expérience, vous allez... Ça peut aller très vite, hein. aussi bien demain, déjà votre mindset il change. Bah, à un moment, vous allez être dans le dans l'analyse, en tout cas je, je l'espère, de. Wow, pas mal ça. Je maîtrise, euh, je maîtrise mon deck, je maîtrise finalement la méta de manière générale. Ce que fait l'adversaire, j'arrive plus ou moins à le comprendre. Et en fait, avec, quel... avec n'importe quel deck, je vais arriver à monter le, le classement. Alors, je vais pas snap parce que ma main est pas exceptionnelle et j'ai perdu mon death. Bon, après, lui il fait pas grand chose non plus. La défausse c'est chiant pour les deux. Ouais, c'est compliqué là. Franchement, s'il si snap, limite, faut partir. Après, en même temps, il fait pas grand chose non plus. Mais. Alors, le Squirrel, c'est risqué. Parce que le Squirrel, si on n'a pas Killmonger, bah, c'est compliqué de faire Knull, euh, Zola. Mais. Je pense qu'il faut quand même le laisser. Parce que c'est quand même vraiment hyper important avec Death. Et euh, je trouve que même avec Knull, c'est cool. Mais voilà. C'est une carte qui a un poil risquée. Parce que là, vous voyez, la Zola, elle est toujours bloquée par Squirrel. Si vraiment vous n'aimez pas, vous pouvez le remplacer. Après, il y a plein de changements à faire dans le deck. Hein. Honnêtement, il y a ce côté, euh, comme je vous dis, un hein, Falcon, Beast. Ah, j'ai pas cliqué. Euh, en fait, c'est une situation un peu bizarre. Je pense que si je snap, je peux le faire fuir. Oui, c'est un peu comme au poker où les deux joueurs ils check, check, check, check et tu te dis, bah en fait, si je mise, je peux peut-être faire fuir l'adversaire même si j'ai rien. Je vais tenter. Je vais tenter. Je suis pas sûr de ça. Mais je pense que c'est un play où, je pense que c'est une situation où j'ai l'impression qu'il fait pas grand-chose et. Peut-être que le fait qu'il fasse Deadpool T1, T2 rien, T3 rien, je pense qu'on est censé snap. Vous voyez Théoriquement, en tout cas, je pense qu'on doit, y... doit pouvoir trouver un snap un peu opportuniste, hein, indéniablement. Mais euh, voilà. Pourquoi j'ai 2000 cas Ah ouais. Je regarde si j'ai... Euh... Non, c'est bon. Et hier, en fait, euh, j'ai acheté Thanos hier. Parce que euh... enfin, je pas acheté Thanos, j'ai acheté le pack à 40 euros. À 4000 gold, donc à 40 euros. Parce que je voulais Thanos. Parce que j'ai pas mal de tournois qui arrivent et j'avais envie de m'entraîner un peu avec Thanos. Enfin, j'ai des tournois ce week-end. D'ailleurs, je vous invite à venir. Euh, samedi, 17h. J'ai un tournoi à 17h samedi. 1 à 20h, ce sera streamé évidemment. Donc euh, voilà. J'ai envie de snap, j'ai une belle main. Quand j'ai Bucky et un sacrifice, en général, la main est bonne. Enfin, Bucky, c'est vraiment une carte exceptionnelle. Donc, euh... oh ça, on va le casser, je pense. Donc, voilà. Samedi, twitch.tv the fish go. Euh... Ça commencera à 17h le premier tournoi. Il y en a un autre à 20h. Euh, quoi ah oui, j'ai un truc à vous dire par rapport à un stand gaming. Vous savez, il y a un petit lien... Euh, Je n'ai pas envie de vous saouler dans l'intro avec ça, mais il y a un petit lien dans les euh, euh, descriptions de la vidéo à chaque fois où il euh, y a un lien instant gaming où en fait vous pouvez... Euh, euh, bah en fait instant gaming ça vous permet... Oh nice, heureusement que c'était dans le bon timing. Ouais, heureusement. Ça vous permet d'acheter de... De... vos jeux moins chers tout simplement. Donc vous avez plein de réductions sur plein de... Plein de jeux, enfin tous les jeux d'ailleurs avec euh, énormément de réduction. Donc vraiment voilà, je vous invite si jamais vous, en, en, vous avez envie pardon d'acheter un jeu. Ouais, J'ai une belle sortie là. Ouais, si vous voulez acheter un jeu, je vous invite à euh, bah, aller voir sur euh, le lien Instant Gaming. Moi ça m'aide aussi parce que ça me permet de renouveler le contrat. Entre guillemets, euh, si jamais il y a des gens qui passent par mon lien, bah après eux, ils sont contents et.. Euh, euh, bah, il me propose de, de continuer, de travailler avec eux. Donc voilà, c'est important aussi pour mon travail d'avoir euh, la possibilité d'avoir ce genre d'aide finalement qui permet de pérenniser mon truc. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment. Ok Donc ça... intéressant cette game. Tania, 5 points. Pas mal. Pihulk. Lézard. Là on a le Knul qui est à 12. On va le manger. Donc on va passer à 24 au mid. Et 24 à droite. Vous voyez, c'est intéressant. Donc là, c'était une belle game. Pour le coup, on a eu un peu... Euh, la Dimension Nord nous a bien aidé. Euh, Aero est une carte qui peut nous poser problème, évidemment, avec Zola. Tout ce qui est Aero, tout ce qui est Cosmo, voilà, enfin. On connaît. Hein. On n'est pas loin là, on va l'avoir. Bah ben voilà, j'ai acheté Thanos. Je suis passé dans le... dans le côté obscur de la Force. Et. Bon, ça va sûrement être nerfé, mais pas forcément Thanos en, en soi. Hein. Peut-être qu'une autre carte sera. Peut-être que Lockjaw ou euh, Queen Jet ou voilà, des cartes autour de Thanos seront nerfées. Je pense que Thanos c'est une carte qui est intéressante et c'est pas une carte qui est trop forte. C'est le deck qui est trop fort, mais pas. Alors je vais snapper ici. Oh, snap. Pas par rapport au raft, par rapport à Bucky. D'ailleurs, le raft c'est pas forcément un super lieu pour nous. Mais vaut mieux snapper tôt et se tromper que snapper tard et avoir raison. Oh, c'est beau ce que je viens de dire et en plus c'est super vrai. Bon, il a la carte. Ça, c'est le lieu avec Master Mold. Bon, ça coûte pas 6000. Hein. Master Mold, c'est pool 5. C'est la 2-2. Enfin, 2 de puissance, deux de mana qui met 2 sentinelles dans la main de l'adversaire. Faut pas l'acheter à 6000. Hein. Ça vaut pas le coup. Ça vaut clairement pas le coup. Oh bah c'est bien on a gagné là. En fait c'est le problème du raft c'est que parfois tu vas bourriner le raft avec des merdes pour justement l'avoir vite. Mais par contre tu perds la ligne. Donc en fait là certes il a une, une grosse créature mais il a perdu la ligne. Bah en vrai il n'y a pas besoin de magic. Hein. Bon c'est pas évident. Je fais quoi je fais ça et euh... ça et ça faut gagner une des deux lignes et ah destroyer bah, destroyer ça nous va hein. il prend un chang là. Hein. Bah, destroyer ça nous va hein. Le problème c'est qu'on a on fait pas beaucoup de points là. Après lui non plus. Wave. On a Death qui coûte pas cher. Ouais. Là on a wave. On fait quoi? Ça et ça. Ça ça va être 4 points. Ça va faire 4. Là on a déjà 4. Non, ça va faire 6. Donc autant faire ça et ça. Odin. Il gagne au milieu. On va voir ce qu'il a mis à gauche, mais je pense qu'avec la Death on devrait gagner. Franchement, bon, c'est un monstre qu'il a mis à gauche. Ouais, Giganto, mais... Gig... Ouais, nice. Bon, il a eu raison de mettre mid J'aurais pu la gagner cette game. Ouais, c'était compliqué quand même. Après, il n'y avait que... Oh, franchement, on pouvait perdre que si on pioche Killmonger. Alors typiquement, si on avait ni la Cnul, ni la Death, bon, là, c'était un peu complexe. Ok. Euh, ah oui, je vous demande. Euh, J'ai envie... En fait Marvel Snap je trouve que c'est super bien parce qu'il y a plein de petits moments qui sont rigolos contrairement peut-être à Orson et à Battlegrounds où c'est plus un ensemble de c'est plus une game entière euh... et donc euh... enfin voilà c'est des trucs un peu plus rapides, peut-être un peu plus euh... Euh... en gros je voulais créer un truc un compte TikTok. moi je suis pas un expert des réseaux sociaux mais je me dis que sur Marvel Snap, ça peut être assez rigolo. Donc si jamais il y a quelqu'un qui s'y connaît un peu en montage, attention. Euh... Je n'ai pas la possibilité, aujourd'hui, peut-être que de vous rémunérer. Je le dis déjà. Certains vont dire, ah ouais, mais moi je suis un monteur professionnel. Pour 1500 balles par mois, fils, je te fais un truc al dente. Ouais, mais non. <rire> non, non. Euh... Voilà, en tout cas, si... Euh... Ouais... Alors, c'est pas mal ça pour nous, parce qu'on peut les manger, mais là, on n'a rien pour manger. Je suis très embêté. N'est-ce pas Donc ouais, si jamais il y a quelqu'un dans le chat... Enfin, dans le chat, non, pardon, dans le, sur les, dans le sur YouTube. Qui veut m'aider à créer un compte TikTok. Quand je dis créer un compte... Euh... j'ai envie de snap quand je dis créer un compte c'est plus euh... Euh, ensemble essayer de trouver des, des, des... peut-être pas tous les jours mais je sais pas une ou deux fois par semaine trouver des petits moments sympas euh... Enfin voilà, plus par rapport au montage, essayer de faire des... Je sais pas comment ça marche en vrai, vous voyez c'est tellement flou dans ma tête, mais je me dis que ça peut être un truc assez sympa, je pense pas qu'il y ait de, de gens, de, de joueurs de cartes qui mettent des trucs sur TikTok, et autant sur Hearthstone Battleground c'est un peu compliqué, parce qu'il faut quand même comprendre la game et tout, autant sur Marvel Snap, la compréhension est un peu plus euh, facilitée par le fait qu'il n'y ait que 6 tours, et juste certains plays peuvent être assez rigolos. Donc voilà, si jamais il y a quelqu'un qui veut m'aider, euh, bah il m'envoie un petit message dans les commentaires, et après euh, voilà, on discute sur Discord et on voit... Euh s'il y a moyen de faire des choses ensemble. Euh, Est-ce qu'on fait magic Je pense que oui. Okay. Donc voilà, bref. C'est assez flou, mais en tout cas, si vous voulez m'aider pour ça, avec grand plaisir. Bon, on est dans le mal, hein. On est dans le mal. Nul. On peut tenter le. Ouais, une carte par tour, c'est un peu relou. Ouais, le Sandman, il nous, il nous, il nous bute. En vrai, le Sandman, il nous bute. Le Sandman... Je crois qu'il était parti Magneto Bon C'est pas mal ça On a un chang à gauche Ah c'est vraiment bien Parce qu'en fait le Knul là Ouais c'est vachement bien Parce qu'on fait on fait, euh... Alors après eh, il a déjà fait Aero On va juste chang à gauche Je va suis pas sûr de gagner à gauche avec chang -Chi. Je vais tenter quand même Ouais Bah je pars Parce que même s'il fait Doctor Doom Il a 8 à gauche et nous, on a que 7. Je pense qu'il a les Docteur Doom. Et ouais, on aurait perdu. Bah écoutez, on va pouvoir ouvrir une carte à la fin de la vidéo. Enfin euh, voilà, donc voilà. J'ai envie de créer un compte TikTok et mettre des petites vidéos sur Marvel Snap. Mais bon, créer un compte, ça va. Hein. Je suis pas non plus totalement euh, demeuré. <rire> ça devrait le faire créer un compte ça devrait le faire par contre euh bah voilà des conseils quoi quel type de quel type de vidéo est-ce qu'il faut faire un montage est-ce qu'il faut juste le gameplay est-ce que voilà et après alors je, je pense que ça rémunère pas TikTok je sais pas mais si jamais il y a une rémunération par rapport à ça évidemment la personne qui m'aide là je peux lui donner euh, je peux lui donner de l'argent et euh, je crois pas que ça rémunère mais par exemple, c'est quelque chose. Bon je vous saoule avec ça, mais.. J'en profite d'avoir une.. une de que vous soyez attentif. Euh... Si jamais par exemple, euh... je sais pas, euh... j'arrive à récupérer de l'argent grâce à ça, évidemment l'argent je vais je en donner une, une, une partie au... à, la, à la personne qui, qui, a, qui a fait les montages, etc. Enfin voilà. Parenthèse fermée. Alors.. Boum Alors ça, c'est un match-up qui est génial pour nous. Parce que notre nul est énorme. Parce qu'on a un Hulk. Alors, il a un Chang-Chi, il faut faire gaffe. Mais, le match-up est génial. On va faire Venom, ici. On a Wave, Sentinelle au prochain tour. Le fameux Chang-Chi, évidemment. Donc, on va gagner à droite. Avec Wave, Sentinelle death maintenant, pourquoi quoi, je peux death maintenant vu qu'il y a Aero dans son deck Ouais je vais death maintenant pour éviter de prendre un aéro au, tour de, au dernier tour. Là il peut jouer qu'une carte, c'est important. Ah, bien ça, ouais, j'ai bien fait hein, de jouer la death maintenant. J'en ai pas mal hein. Il joue qu'une carte, il va jouer un Ton. Franchement, euh, je vais juste faire ça. Il peut jouer Doom. Non mais s'il joue Doom, il a perdu. Je pense qu'il va juste faire un Thanos. En fait, c'est quoi ses tons C'est Thanos Genre Thanos à gauche. Et il perd. Je pense qu'il va peut-être tenter. Mais en même temps, euh, il est derrière sur deux lignes. Aéro quelque part. Alors aéro au mid et il joue un truc à droite. On peut faire ça. Non mais même le truc à droite il faut que ce soit... Ouais c'est pas évident. Il... Non c'est dur là pour lui. Hein. Ouais et Si on faisait pas des, on perdait. Hein. Si on faisait pas des, on perdait. Ouais Lich c'est chiant. Lich, bah, faut tourner autour de Lich. Hein. Lich et aéro. Ouais ça marche bien franchement ce deck. Hein. En général pique, je vais plutôt snap quand j'ai pique, même si ça, ça pète ma main. Parce que je prends un p... très souvent je prends un point maintenant. Pareil, je fais une... un lien avec le poker. C'est un peu comme quand il y a une couleur flopée. En général, si on mise, on va quand même souvent gagner le pot. voilà c'est un peu la même chose. Ça va quand même très très souvent désavantager les deux joueurs. Donc à partir du moment où ça désavantage les deux joueurs, bah on snap et on va très souvent prendre un point. Au pire, de temps en temps, le gars, il va rester. Au pire, s'il reste, on perd 2. Mais en fait, on va plus souvent gagner 3 et perdre 2. Donc, en fait, on a un plus 1 un dans, dans le lot. Quoi. Sur 3 games, on va faire plus 1. Enfin, Sur 4 games, on va faire... Non, sur 5, mais vous avez compris. Bon. Boss snap là. Oui, il a joué Watu. Je vais manger mon monster. Comme ça, ça améliore mon knul, c'est important Storm euh, Ah c'est chiant Storm Le Killmonger Juggernaut enfin, J'ai l'impression que c'est un bot, parce que là il fait vraiment n'importe quoi Euh, est-ce qu'on magic, est-ce qu'on chanchi? -ch est qu on, chan bon, on va magic. On a le temps. Scorpion. Polaris. J'ai ah. presque envie de faire wave. Wave Bucky. Les prochains tours, faire Death Changchi. Ouais, c'est pas mal. hein. On va faire ça. Le Death... Magneto. Waouh, wow, il, avait, il avait de l'idée que son, son. En fait, c'est pas si mal ce qu'il a fait. Hein. Il aurait pu la gagner cette game, hein, mine de rien. Parce que là, s'il chopait Killmonger. Mais d'où l'intérêt de faire le Chang-Chi aussi, c'est que ça rajoute un truc qui peut se faire prendre par Magneto. Je pense que c'était quand même un bot. C'est un peu bizarre. Après, il n'avait pas un pseudo de bot. Fravix, c'était bizarre. Les sentinelles ont aussi besoin d'amour. Ah, bah ça, je suis totalement d'accord. Après, euh, ça dépend. Enfin, L'amour d'exterminer. Oui. <rire> on a besoin d'exterminer, c'est l'amour d'exterminer en fait tout simplement. Euh, ok. On snap, on va un peu énervé de snapper. Au zéro on va snap. On a Chang-Chi. Et... Bon après il peut toujours avoir Armor Cosmo. Mais... On fait une sentinelle lorsqu'on fait un carnage. On va faire ça. Il veut jouer un lézard. Je crois qu'il maintenant où on peut attendre. Waouh. Wow. C'est fort qu'il mongre maintenant. C'est surtout par rapport à la wave, elle coûte zéro. Hein. On a Venom. Euh. On va manger tout ça. On perd un peu de points mais on a une cnule qui est énorme. Alors C'est un peu bizarre. Lui il doit se dire mais qu'est-ce qu'il fait C'est n'importe quoi. En fait ça libère un peu de place et accessoirement on a une cnule de taré. Et vu qu'on a Magic, c'est une game qu'on a envie de faire durer. Là le knul, il est monstrueux. Donc là on va Magic euh, peut-être le, le mid quelque chose comme ça. On va Magic le mid. Ouais on est bien là. On pioche la Zola. Boom. Donc là, on aura un joli Chang-Chi. Master. Le chang qui améliore évidemment le knul j'adore cette carte OK et là on va juste que nul euh, ben à gauche ben, est sympa hein, vous voyez et pourtant il a fait la grosse grosse euh, ouais il a perdu là il a fait la grosse sortie euh, la grosse sortie pardon euh, Chouri hein. Shuri, Taskmaster, la majorité des decks, ils implosent. Bah, nous, on a gagné. Nous, on a gagné. C'est ça qui est trop bien avec ce deck. Que déjà, il y a ce côté surprenant. Donc, souvent 4 et 8 cubes. En tout cas, les adversaires, ils vont souvent rester. Vous voyez, là, on a pris le 4 parce qu'il se dit, bah, quand même, je suis trop énorme. Bah, on a pris 4. Et il aurait même pu se chauffer à snapper. Hein. Franchement, là, je pense qu'il a été un peu timide, mon adversaire. Mais honnêtement, il y a plein... Je pense qu'il y a la majorité des adversaires, là, avec des mains comme il avait, il snap, hein. Parce que T1, T2, Shuri, Taskmaster, tu snaps. Tu dois snapper. Et là, on, on l'aurait pris 8. Que même sur le dernier tour, il se dit « je suis devant ». Morbius. Euh, bah, le Chang-Chi peut être pas mal contre Morbius. On veut un Wave. Là. Un peu lourd la Death, malheureusement. Par contre, on va développer la Knul j'imagine. Quoique. Nakia. C'est pas mal, Nakia, sur notre Shang-Chi. Je crois qu'on va Knull ici. Comme ça, si je fais Killmonger, ça va détruire la Squarelle. Dracula, ouais. C'est pas évident. Hein. Il a pas de créa en fait. Ça c'est bien. Ça et ça. Ah il a pas de créa ce diable. On hein. peut snap quand même, c'est un poil risqué, mais. Je pense qu'au Mac je... je... il a des grosses créas dans son deck. Donc, je pense que Wundu, faut que ça. Ouais, Chavez, c'est super. Bah, oui, là, le Knul, il prend de la stat. Killmonger, ça tue. Ça tue un peu de trucs. On a un Knul à 11. Et. Et en fait, on n'est pas si bien. Voilà, on a un autre. Mais c'est que 11 points pour 6. C'est pas non plus dingo. Je pense que c'est quand même une situation où on est censé concede. Wong, pourquoi il joue Wong dans son deck Pourquoi il jouerait Wong pour la défausse, mais double défausse. Ça marche avec Swarm, c'est tout. Et Swarm, ça marche avec Morbius. Moi qui commence, je peux même pas, genre, pré-shot Chang-Chi ici. Défosser, c'est pas détruit. C'est le dernier tour, donc il aurait défossé. Ouais. On n'a pas beaucoup de points quand même, mais bon. Je le fais, je fais juste que nul à toi. On va sûrement perdre, mais j'ai vraiment envie de voir ce qu'il va nous proposer. Là, euh, je pense que si... Je pense qu'on est censé partir, mais... C'est un peu curieux là, je vous avoue. C'est un petit peu curieux. Ouais. Intéressant, intéressant. Comme quoi parfois la curiosité a du bon. Là je suis vraiment resté par curiosité. Attendez un truc exceptionnel, hein, genre un gambit ou un truc de fou. En fait c'était juste de la défausse, très simple. On prend les points. On prend les points, on prend les points. Le surveiller. J'en fais une petite dernière et après on ouvrira les cartes. On espère en espérant ouvrir un, ben, un Galactus, ce serait rigolo. <rire> Pour la dernière, on snap évidemment. Ouais, super ça. On veut que nos cartes soient détruites, donc c'est génial. Mais ouais, j'aime vraiment bien ce deck. Franchement, je vous si vous avez nul après, ne... j'aurais tendance à vous dire, ne crafter pas que nul que pour ce deck. À part si vraiment vous avez un coup de cœur sur la vidéo et vous dites, non mais vraiment, ce deck-là, j'ai besoin de le jouer, je suis obligé de le jouer, sinon je, je... ma vie est ratée. Dans ce cas-là, allez-y, craftez le Knull pour ce deck. Bon autant je dis euh, que parfois je vous présente un deck et je fais, euh, ça peut m'arriver de perdre plus que je gagne ou alors même de perdre des cubes à la fin de la, de la vidéo euh, et vous dire bah non le fait le deck il est quand même extrêmement fort et que et, euh, ne soyez pas résultat-oriented et quel que soit le résultat faites-moi confiance le deck est fort. Là par honnêteté je vais vous dire la même chose. J'ai pris euh, 3 rangs en quelques minutes, en 30 minutes même pas. J'ai fait que des, des plus 4, plus 4, plus 4. C'est pas un deck non plus. Euh, c'est pas un Thanos, c'est pas un Shuri Zero, vous voyez. Alors c'est un deck qui est surprenant, c'est un deck qui est fort. C'est un deck que je maîtrise bien et que. Je sais pas si j'ai vraiment envie de wave. Hein. Okay. Bah là en vrai. Hein. My bad! Fallait récupérer la sentinelle, je suis bêta. Oh, c'est pas grave. Là euh... ah, j'ai fait une bêtise là. Hein. Pourquoi j'ai pas récupéré la sentinelle? Je parle, je parle. Enfin voilà. C'est un deck qui est fort, mais c'est pas un deck. Euh... Bah, comment dire. C'est pas le meilleur deck du jeu, quoi. Et là, c'est vrai que sur la session, on a l'impression que c'est juste le meilleur deck du jeu et que j'ai créé un truc incroyable. Le deck est très fort. Euh... Il est sûrement top 20 méta. Mais encore une fois, c'est pas Thanos, Chouris, c'est pas Patriot. Enfin, vous voyez, c'est un deck qui est en dessous. Mais c'est pareil, Enfin, je dis en dessous des, des, des, des meilleurs decks, mais en vrai euh, le win rate vu qu'on s'en fout dans <rire> l'absolu. Ah si vous êtes un bon snapper euh, ce deck là, euh, c'est le meilleur du jeu. C'est plus honnête de dire ça. Bah, je vais le péter maintenant J'ai le prochain tour au pire. Intéressant. Bon, on est vraiment pas mal sur un... sur un Zola. Et on va quand même souvent l'avoir. La prochaine tour, c'est Killmonger Venom. Into Zola. Allez. Let's go. Killmonger Venom. Ah, le Knul, il fait gagner seul. Hein. Enfin, voilà, bref. Je sais pas comment dire parce que, en même temps, je, je peux pas vous dire le deck est pas bon. Parce que le deck, il est très bon. Mais, mais en le jouant, vous n'allez pas... Après, c'est pareil pour tous les decks. Parce que si vous prenez un Thanos, c'est pareil. Si vous prenez un deck Shuri un deck Thanos, les premières games et les 20-30 premières games, vous n'allez pas gagner avec. Et pourtant, c'est des decks qui sont au-dessus des autres. Donc tout est une histoire d'expérience, tout est une histoire de compréhension du deck. Des decks, évidemment, il y a des decks qui sont plus difficiles que d'autres. Et si vous jouez parfaitement un deck top 5 méta, bah, vous allez plus gagner que si vous jouez parfaitement ce deck-là. Après personne ne joue parfaitement Et puis voilà il y a toujours le côté surprise et tout Je vais me prendre des shialks dans le visage hein. Je vais me prendre des shialks dans le visage Après euh, mon cnul euh... Il est quand même fat hein. ouais, Let's go hein. Je l'attends le gars Je l'attends je l'attends Ouais c'est magnifique hein ouais, J'avoue qu'on fait des belles games hein. On fait vraiment vraiment des belles games Mais là je suis presque en train de me dire Mais en fait ce deck là il est juste trop fort C'est tout Ça me paraît petit ce qu'il nous propose non <rire> Il est incroyable ce paquet euh, On va ouvrir les, les cartes Enfin les boosters On va aller là Oh là là ce deck il est fou Mais c'est pas possible Je crois que je suis un génie en fait Mais je, je le sais pas Ces phrases n'ont aucun sens. Je suis un génie, mais je le sais pas. Enfin si, je le sais en fait. Maintenant, je le sais, mais j'étais pas sûr avant. J'avais besoin d'un déclic. C'est mon déclic. C'est bon. franchement je... Je... tous les decks que je présente, c'est les meilleurs decks du jeu. C'est pas possible. Soit je suis totalement con, soit je suis un génie. Non, je suis un génie. Alors euh... Venom. Il est beau ce Venom. J'adore la carte. Je suis passé. La première fois que je suis passé Infinite, c'est avec Venom. Je à toute ma vie. Enfin, au moins toute cette année. Mais je m'en fous de ça. Non, je veux un noir et blanc. C'est combien de points 175. Il n'y aura pas de nouvelle carte, malheureusement. Il faut cliquer. Hein. Ouais, les noirs et blancs, je trouve que c'est magnifique. celui en noir et blanc, il doit être particulièrement al dente. Je pense qu'on peut l'avoir en noir et blanc si je dis pas de conneries. Bah écoutez. On va se laisser là. Merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez des questions ou vous voulez qu'on discute d'un sujet, n'hésitez pas sur Twitch. Lundi, mardi, jeudi. Lundi, 14h, 20h. Mardi et jeudi, 10h, 19h. Sur ma chaîne Twitch. Et accessoirement, vous pouvez vous abonner gratuitement sur Twitch avec votre compte Amazon Prime. Donc ça aussi, j'aurais dû le dire dans la vidéo. Mais euh, voilà, vous allez sur euh, Twitch. Vous voulez votre compte Twitch à Amazon Profil, paramètres, les Twitch à Amazon et chaque mois, vous pouvez vous abonner gratuitement à un streamer. Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, ça nous permet de vivre de notre travail. Donc voilà, merci à tous et à très bientôt. Ciao tout le monde